Bonjour, donc euh, aujourd'hui on va regarder comment euh, valider du code euh, CSS. J'ai déjà un document euh, HTML qui est valide, donc ça il n'y a pas de problème, j'ai déjà fait des, des vérifications euh, euh, auparavant. Donc ce document est, est, est valide et euh, j'essaie d'appliquer une feuille de style, mais tout se passe pas euh, comme je veux. Par exemple j'ai demandé à voir euh, à ce que euh, mon ID euh, mascotte, mon élément dans HTML d'ID mascotte. Euh, entouré euh, d'un trait bleu et euh, bah ici j'ai bien mon élément mascotte, mais euh, quand je regarde le, le rendu, euh, bah, j'ai pas de trait bleu. Donc une manière de, de corriger ça, hein, c'est d'utiliser un validateur euh, css, donc le validateur du w3c, hein, w3c css validator et donc voilà c'est Jigsaw. Je vais euh, aller euh, lui, lui mettre directement euh, euh, donc mon, code, euh, mon code CSS. Je vais le co copier coller. Alors le code CSS, c'est euh, zoo.css qui est situé dans le même euh, dossier, donc il est ici. Donc, je vais copier ce code-là et je vais aller le mettre dans mon validateur pour voir euh, ce qu'il en pense. Je demande la vérification, là il me trouve trois erreurs. Alors déjà il me dit, ah bah, il y en avait une autre aussi, vous voyez euh, la couleur n'existe pas pour green donc h1 c'est censé être vert et euh, comme l'attribut s'appelle couleur c'est pas prêt de fonctionner donc ici on va dire color voilà après qu'est-ce qu'on a d'autre alors erreur alors, de l'analyse grammaticale alors il est embêté là-dessus Alors pourtant ça c'est une règle qui est parfaitement euh, valide il hein y, y a un souci avec ça et euh, donc euh, avec MG, même dans ce qu'on là il y a, y, a, y a un truc qui ne va pas, donc on va regarder. Alors il dit qu'il y a un souci euh, avec ça. Alors nous au niveau de la coloration syntaxique, on a une petite aide. Hein. Ça c'est gris, c'est noir, et puis là on voit par exemple padding, c'est écrit en noir. Donc il y, y, y a un souci vraiment dans ce qu'on là. Et euh, bon bah là après, euh, à bout d'un moment donné, on va s'apercevoir que c'est le parenthésage qui est mauvais. Hein. On voit qu'ici c'est ouvert, hein, le, la collade, et elle n'est pas mais... refermée. Et donc ouvert, ouverte donc on a l'impression que c'est ça appartient à la, à la règle précédente donc là on va refermer ça d'un seul coup bah au niveau de la couleur ça devient plus euh, sympathique on va enregistrer je vais aller à nouveau valider le, le code hein. là ce coup si on va on va regarder ce que ça nous donne donc on revient ici on met le nouveau code et on vérifie on regarde ce que ça donne donc là c'est bon on est des champions du monde, hein. aucune à retrouver. Donc maintenant on va quand même aller jeter un coup d'œil, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'erreur qu'on obtient un bon résultat. Donc on va regarder notre page, on actualise. Donc on a bien notre menu H1 qui est en vert, donc ce qui correspond à l'application de, de, de notre règle qui est là. Et notre mascotte, donc on a on avait un petit padding, et puis après euh, euh, le trait en bleu, c'est effectivement ça. Donc on a on a un bord de 2 pixels ici, hein, en bleu, avec un, un petit espace euh, entre les deux. Donc, arrivé à ce stade, eh ben, grâce au validateur, on a notre feuille CSS qui est euh, parfaitement valide. Ça nous donne ce qu'on veut comme résultat. Donc, euh, tout marche pour le mieux. On est super fort. Et euh, bah, sur ce, écoutez, je vous dis merci pour votre attention euh, et à bientôt. Au revoir.